Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est parti pour euh, notre direct. Euh, ça va faire bientôt un an qu'on n'a pas fait de direct depuis le café Bar Tabac euh, Le Deux Jazet à République. Donc, c'est notre émission Radar euh, numéro 130 du jeudi euh, 7 avril 2022 et qui est intitulé 5 Enfermes et qui est sous-titré La lutte continue. Donc, sur notre affiche, on voit euh, à la fois euh, dans l'ordre, malheureusement, Steve, Steve Maya Canicio, Je ne connais pas la prononciation exacte du nom. Alors, il disparaît dans la nuit euh, du 21 au 22 juin euh, 2019, victime à Nantes de la violence policière qui n'existe pas en France. Son corps sans vie sera retrouvé dans la Loire plus d'un mois après la panique provoquée par l'intervention policière sur ordre du préfet pour faire respecter la limite horaire autorisée pour la fête de la musique. Et à côté de lui, nous avons Cédric Chouvia, 3 janvier 2020, victime à Paris de la violence policière, qui n'existe pas en France. Il meurt 48 heures plus tard des mauvais traitements subis lors de son interpellation. Ici, nous avons Michel Zecler, producteur. Il est passé à tabac par des policiers dans l'entrée de son entreprise parisienne. Le 21 novembre 2020, les caméras de surveillance témoignent à charge d'un racisme institutionnel et d'une violence policière qui n'existe pas en France. Voilà, la loi numéro 2021 646 du 25 mai 2021, pour une sécurité globale, tentera de casser le thermomètre en voulant rendre illégales les prises de vue des forces de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions. Voilà, donc, euh, en préalable, alors bien sûr, on voit aussi deux gilets jaunes, euh, un qui a euh, perdu sa main, l'autre qui a perdu son œil, et qui sont euh, représentatives de toutes les personnes estropiées par des armes de guerre que sont les euh, lance-grenades. Et effectivement, ces lance-grenades utilisées sur des manifestants sont classées en tant qu'armes de guerre. Et donc, euh, personnellement, je pense qu'il faudrait exiger de l'ONU que cesse ce genre de pratique euh, tout à fait illégale au niveau euh, du droit. International. Ici nous avons Marie, euh, donc on voit tous les points de suture, le crâne défoncé, pareil, une, une victime de la violence policière qui n'existe pas en France. Cette violence policière qui n'existe pas. Donc voilà pour l'affiche. Voilà pour Elle n'existe pas, on nous dit sans arrêt que toutes ces violences n'existent pas. Donc que penser de ça Alors je ne sais pas ce qu'il faut en penser mais moi, en introduction de, de notre émission, euh, j'aimerais citer euh, Albert Einstein. Euh, il dit « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. » Et donc, s'attendre à un résultat différent, euh, est-ce que tu peux cadrer Mais effectivement, aujourd'hui, on prend les mêmes et on recommence et on ose espérer un résultat différent. Mais effectivement ces scrutins nominaux par élimination ne pourront nous conduire certainement qu'à un affrontement de celui que tout le monde adore euh, notre président bien-aimé Emmanuel Macron avec très certainement un ou une représentante du racisme et du fascisme français et donc tout naturellement et eh bien les gens se, se sentiront contraints d'apporter leur suffrage à quelqu'un qui les fait souffrir depuis Cinq années. Voilà, n'oublions pas non plus, et c'est très important de, de, de, le, de le signaler que l'argument de certains qui est de dire qu'on doit voter pour dégager le président des riches, ce sont les mêmes qui ont appelé à voter sans rien exiger en échange pour euh, l'ennemi du monde de la finance, monsieur François Hollande, qui a nommé comme ministre des finances monsieur Emmanuel Macron qui est devenu président de la République. Donc, donc je trouve ça euh, extrêmement culotté de la part de cet individu d'oser euh, mettre euh, en avant le dégagisme qui est souvent l'argument de tous les nationalistes, parce que je le dis très clairement, euh, la France insoumise, comme le Rassemblement national, euh, comme les Rikiki, hein, ce que j'appelle la, la reconquête de l'autre abruti Zemmour, et eh bien ce sont des mouvements nationalistes, et je dirais même racistes, parce que euh, parler à la place du grand remplacement de créolisation, et eh bien j'estime que c'est une forme de racisme, et une forme euh, de discrimination. Voilà, donc la discrimination, même quand elle est positive, est discriminatoire. Donc, là-dessus, et eh bien nous allons... Euh, écouter en préambule euh, notre ami Eric Petetin, alias Petov. Et d'abord, on va laisser passer cette demoiselle qui doit aller aux, aux toilettes, visiblement. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Donc, on va euh, écouter euh, notre ami Eric Petetin. Donc, alors, alors, là, il faut me laisser parce que j'ai un petit peu de manip. Voilà. Voilà. Donc, allons-y. On va... Ah, voilà. Je voudrais vous saluer tous mes vieux amis, mes vieilles amies, Depuis les Pyrénées, euh, où j'essaye de, de retrouver euh, le goût à la vie après euh, les durs séjours en hôpital psychiatrique que j'ai dû subir, mais euh, ils m'ont blessé, mais ils m'ont pas tué. Je garde l'espérance. Euh, je sais que c'est pas facile aujourd'hui, euh, dans le contexte actuel, de garder le moral, mais il euh, faut continuer à se battre pour la nature, car c'est notre principale richesse, notre seule richesse, et sans elle on peut plus vivre. Donc, euh, je ne peux que vous encourager à continuer le combat pour la nature, pour la sauvegarde qui nous tient à cœur à tous et à toutes et même si euh, à quelques semaines de ces tristes échéances électorales qui ne nous amèneront rien de bon on va en reprendre pour cinq ans euh, de la même sauce il euh, faut quand même euh, continuer à lutter car il euh, n'y a que la lutte qui paye voilà, et nous, nous, avons, nous avons là une intervention qui pour moi est intéressante euh, en ce sens qu'on voit que et Eric est, est, est, bien, est, bien, euh, est bien diminué euh, parce qu'en en fin de compte euh, en février 2019, euh, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, un préfet donc coopté par le petit Cron, hein, M. Gilbert Payet, a légalement fait du mal à notre ami Pétoff, alias l'Indien, en exigeant son internement au sein de l'hôpital psychiatrique le plus dangereux de France, Cadillac. Alors cet individu peut faire publicité médiatique de sa participation aux élections présidentielles de 2022 en tant que mandataire financier du candidat Éric Zemmour, candidat qui a été jugé et condamné à plusieurs reprises pour propos racistes et provocation à la haine raciale sans jamais avoir été frappé d'inéligibilité ni être soumis à une évaluation psychiatrique. Cela est démocratiquement inacceptable. Donc nous sommes euh, actuellement euh, dans un dans une configuration où euh, les, des candidats, à l'intérieur d'un système qui est irréformable, cherchent à, à culpabiliser euh, l'électeur qui ne se reconnaîtrait en aucun d'entre eux. Donc le candidat écologiste dit, si vous ne votez pas pour moi, vous êtes responsable euh, du dérèglement climatique. Euh, C'est profondément scandaleux. Ça correspond exactement à la technique gouvernementale qui a été employée pendant la crise de la COVID-19, qui était de criminaliser les malades et de rendre responsables les gens qui refusaient de se faire vacciner des expérimentations faites par les laboratoires et les états nations pour rendre pathogènes à l'homme des virus ou des bactéries. Donc il n'est pas question de laisser des gens qui se prétendent d'opposition continuer à nous insulter, nous criminaliser, nous infantiliser. Voilà. Donc, je le dis, au contraire, s'abstenir, c'est être responsable. Cela veut dire que l'on ne reconnaît à aucun candidat le droit de prétendre nous représenter. Voilà. Ça ne signifie pas autre chose. Et sans reconnaissance du vote blanc, eh bien, tout vote est une impasse. Tout vote est un non-choix. Voilà. Et n'oublions pas, que l'ensemble des candidats que vous pourrez, pour lesquels vous pourrez voter dans les urnes ont été cooptés par 500 signatures d'élus du système. Donc, ce qui prouve que le système est en soi irréformable. Par rapport à ça, par rapport à la justice, je vais vous proposer d'écouter euh, notre ami Muriel, parce que bon, j'étais parti à Pau, malheureusement, euh, pour voir une amie commune euh, à Muriel et Eric Petetin, qui est atteinte d'un cancer du pancréas. Pas de peau. Voilà c'est pas de peau effectivement et la, la seule chose positive que j'ai appris pendant mon séjour à peau c'est que heureusement son cancer n'était pas métastasé mais euh, hier j'ai eu une mauvaise nouvelle c'est à dire qu'elle avait une sonde gastrique qui lui passait par le nez qu'elle ne supporte pas donc ils vont lui passer une sonde directement au niveau de l'estomac et euh, donc elle a été opérée hier et son opération prévue pour le 12 est reportée à fin avril voilà. Donc, j'en ai profité pour retrouver Marielle euh, qui était poursuivie parce qu'elle avait euh, traité euh, des, des gendarmes de force du mordeur. Euh, voilà. Et donc, euh, je vais laisser euh, Muriel euh, s'exprimer. 30. Donc voilà mon procès en appel. Donc euh, parce que j'ai téléphoné à la gendarmerie. Enfin je visais une gendarmerie particulière, à celle de la rue euh, dont les comment ça s'appelle bah, les gendarmes. Et locataires, je sais pas quoi, m'ayant euh, particulièrement harcelé sur une longue période, mais euh, voilà, ben un jour j'ai voulu les appeler euh, pour, euh, pour leur dire euh, qu'en fait euh, moi je les voyais ben, comme des gens qui sont au service du mal, en fait, les forces du Mordor, qui s'étaient payés à rien foutre, ça va faire chier le monde en réalité. Et donc voilà, là-dessus, euh, je ne peux pas revenir parce que vraiment ce que je pense et euh, dire autre chose et ce serait être malhonnête pour moi. Bon voilà, mon avocate euh, ayant malheureusement des problèmes de santé, ben, voilà, le procès est repoussé. Au euh, 8 décembre, et là je viens d'avoir le chef euh, du département 34, le chef des gendarmes, qui s'appelle Monsieur Jardy, avec lequel j'ai parlé, à qui j'ai expliqué qu'il me dit qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans l'un panier, à salade, et je rajoutais. Je lui ai dit que ce n'est pas particulièrement à lui que je m'en prenais, mais effectivement, donc, aux trois personnes qui, euh, dont les, les noms avaient été cités par moi-même et donc là, au tribunal, et qui n'étaient pas présents aujourd'hui. Bon, voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. Je ne suis pas super à l'aise devant la caméra. Donc, voilà, je suis trop contente de pouvoir rentrer chez moi. Euh, voilà. Et puis, euh, on recommencera à avoir un petit coup de pression le 8 décembre. Voilà. Ciao. Donc, voilà, donc, euh, un, un, toujours un... Message très sympathique de, de la part de Muriel euh, qui continue euh, euh, à cultiver euh, ses légumes, ses fruits, euh, qui essaye d'atteindre une autonomie, c'est-à-dire est vraiment dans, dans l'esprit de, de la ZAD, c'est-à-dire qu'elle euh, n'attend pas des, des autres ce qu'elle peut faire elle-même, et, elle peu et elle a le courage aussi de, de ses opinions, c'est-à-dire qu'elle ne revient pas euh, sur ce qu'elle a dit, euh, comme l'avait fait d'ailleurs Éric Pététain après avoir tagué une gendarmerie en mettant que la, les gendarmes avaient tué euh, Rémi Fraisse et il a obtenu effectivement euh, sa relaxe parce qu'il s'agissait bien d'un assassinat euh, malgré le long lieu euh, qu'a même donné le Conseil d'État, ce qui fait qu'aujourd'hui encore la famille de Rémi Fraisse n'a plus qu'un seul recours c'est celui auprès de la, la Cour européenne de justice, ayant épuisé euh, tous les recours euh, nationaux. Donc on, on le voit bien, euh, saltant pour, euh, pour tous les opposants, et ce saltant il n'est pas uniquement, euh, ce pas la, une météorologie, euh, je dirais, nationale euh, ou euh, nationaliste. Euh, je vais vous passer à, à ce niveau une petite vidéo... Euh, avant de retrouver pierre maiskovski en direct parce que moi je le vois il est il est il est derrière nous et je, je vais passer un petit extrait parce qu'en en fin de compte la dernière fois euh, qu'on a fait une qu'on a fait une vidéo aux au deux jazet, c'était le 17 juin euh, 2021 voilà 17 juin 2021 euh, donc euh, il, il faut se souvenir c'est un extrait voilà ce que je... l'ordre resteront dans le commissariat tout le temps. Tout le temps, elles ne sortent plus du commissariat. Les loups-bars dans la rue, les flics dans les commissariats. Et il est clair que. Effectivement, il faut vendre de la drogue. Pourquoi il vendre de la drogue On peut pas vivre avec le RSA. Donc, si un mec doit euh, 500 000 euros à, à son patron vendeur de drogue, il ne peut pas faire éventuellement tuer le fic. Ça ne veut pas dire que je dis que c'est bien tuer le fic, attention. Mais il y a des conditions économiques, ça s'appelle le capitalisme. Si tu dois de l'argent, si c'est dans une banque, tu es saisi, si, ok. Si tu as le RSA, on te le coupe. Tout ça est très cohérent. Si c'est pas dans un cadenas, tu te sautes pas dans la, caméra, la tête. Enfin, c'est comme ça. Alors, pourquoi les gens vendent de la drogue ben, Justement, c'est parce qu'il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus de possibilité. Te... Et tu dis, il faut avoir des nains, faut une voiture, il faut être riche, il faut, faut avoir des belles filles, tout ça, il faut être bien sapé. Alors comment ils vont Ils n'ont pas l'argent, bah, ils font sur leur adis, ils prennent l'argent, ils vendent, ils font du commerce et ils se lèvent tout En plus de ça, ils se lèvent tout ah, ils, Non, ils ne se lèvent pas tout c'est vrai, je me suis trompé. ils se lèvent tard mais ils font quand même 8 heures. au lieu de faire 8 heures 18 heures du soir, les horaires c'est 17h minuit, et maintenant c'est sur Facebook, par internet, ils développent une technologie il y a la de la drogue donc tout ça, il doit être encouragé c'est capitalise, c'est en marche c'est en marche, voilà. le bon va échapper, c'est en marche bon, je continue comme ça alors les immigrés, il est clair, il faut qu'ils soient tous autorisés à venir en France, sauf les riches parce que les riches viennent en avion et polluent la planète avec leurs bagnoles, leurs avions, leurs chasses le par contre les pauvres, il faut qu'ils viennent qu'ils aient un revenu d'insertion à vie de, de 000 euros par mois. Comme ça, crac, après, ils cotisent. Ils travaillent, ils montent des entreprises, des Uber, des trucs de drogue. Et si la drogue était légalisée, d'ailleurs, tout le monde, il n'y aurait pas ce trafic et les gens qui serais. Le but étant que les gens que à savent aux caisses de retraite et tout, pour payer les gens le minimum de garantie, ma vie. Je continue comme ça. Autre proposition. En ce qui concerne le, le vote. Eh bien, le vote, c'est pareil. Il ne faut pas voter par la mère Le Pen. Pourquoi il ne faut pas voter par la mer Le Pen Parce que la maire Le Pen, de toute façon, elle va supprimer le RSA à ceux qui ne travaillent pas, parce qu'elle est comme ça. Après, elle, elle va supprimer les allocations, elle va tout supprimer, elle veut qu'il y ait des patrons, elle ne veut pas qu'il y ait de syndicats. Je ne suis pas tellement pour les syndicats, mais un mec qui travaille dans la SNCF ou l'usine, s'il n'y a plus de syndicats, bah, il n'y aura plus de poste pipi, il n'y aura plus de casse-route, il faudra qu'il travaille tout le temps, s'il est malade, il ne sera pas payé. Donc c'est quand même bien pour les très pauvres ou les gens dans les usines qui étaient syndicats, la CGT de Morbelle, parce que si ce pas là, ça en sera On En Vern Le Pen, elle veut supprimer Zelka. Donc il faut voter contre Amer Le Pen, de toute façon. Mais une fois qu'on a voté, il faut dire qu'on s'en fout du vote. D'ailleurs, je vais même plus loin. Pourquoi les gens ne votent pas là Pourquoi il y a un taux d'abstention La réponse, elle est claire, parce que ça ne les intéressent pas. La, la campagne est en fait sur la sécurité. La majorité des gens se sentent très en sécurité, soit parce qu'ils ont les reins soit parce qu'ils sont riches, soit parce qu'ils ont des copines, soit parce qu'ils consomment, soit parce qu'ils sont pas névrosés, soit parce qu'ils ne vont pas voir des psychologues comme moi pendant 25 ans, et ils sont en pleine pente. Le thème de la sécurité n'intéresse personne. C'est pour ça que les gens ne votent pas. Donc il est temps de m'attendre des perspectives. Voilà. Alors, en ce qui concerne le dernier thème, l'éducation des enfants, qui intéresse tout le monde, donc il est clair que l'école doit se transformer en une vaste cour d'école, une garderie, où les gens, vont dans la cour, font ce qu'ils ont à faire, s'organisent, ne font rien, et éventuellement, le propre SMA pour répondre à ceux qui ont envie d'apprendre quelque chose, et puis après. Et puis ceux qui n'ont pas envie, les c'est pareil, les fous sont intégrés. Et j'insiste, cette histoire de, de, de, revenu, de revenu à vie où tout le monde aurait 2000 euros par mois, c'est une très bonne chose. Comme ça, les gens cotisent. Voilà, j'ai fini. Voilà, donc euh, c'était le 17 juin 2021. On nous avait mis une, une laisse longue comme, comme aujourd'hui parce qu'il y avait des échéances électorales, mais il faut bien savoir que dès les présidentielles passées, on va repasser en laisse courte, et quel que soit euh, le personnage élu par le système, euh, il sera obligé, pour éviter un troisième tour social, parce que malheureusement, dans, dans cet impasse euh, euh, présidentiel, enfin, du souverain élu euh, dans, un, dans des territoires où théoriquement c'est le peuple qui est souverain, donc c'est complètement euh, euh, stupide, mais euh, cette impasse elle est à deux tours éliminatoires et donc on risque de se retrouver dans la même configuration qu'en 2017 à choisir entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron et l'homme adoré de tous, notre président bien-aimé euh, euh, Emmanuel Macron euh, risque d'être réélu avec un score africain donc voilà, c'est donc contre ça qu'il faut prendre le parti d'en rire parce que justement il n'y a aucune raison de rigoler et donc c'est à nous de nous donner des raisons de, de rire de cette situation parce que euh, elle n'est pas elle n'est piège que pour celui qui y met le doigt il faut laisser passer la dame parce que là <rire> on embête un petit peu voilà, donc euh, je vais, vais laisser la parole à qui veut la prendre, que ce soit Pierre ou Nina moi, j'aurais aimé que, que Nina nous lise un poème, mais euh, elle, elle est en train de manger, donc et, et, et, on va passer sur Pierre. Allez-y Pierre, chérie. Moi, j'ai rien à dire. Oh. Oh. Je je ne sais pas. Je sais pas. Si, alors il y, y a Rachel, euh, euh, la fête de la fraternité, l'épisode numéro 9 de Rachel et l'Islamique qui a été sélectionné par le festival Hors-Sujet. Voilà, je suis assez fier de ça, hors sujet, ouais, c'est bien. Euh, bon, alors après, euh, ça s'appelle plus Fête de la Fraternité Républicaine. Ça s'appelle Fête de la Fraternité la Républicaine. Euh, ça ne sera pas dans le catalogue du festival, mais c'est peut-être moi qui l'avais pas mis. Mais ça m'étonne un peu de ne pas l'avoir mis, la Républicaine. Bon, on peut l'enlever, c'est pas grave. De toute façon, il y a l'original chez moi ou chez Roger. Euh, S'ils ne veulent pas l'appeler Fête de la Fraternité Républicaine, bah, ce n'est pas grave. C'est pas grave, bon, on s'en fout. Après, euh... bon, moi je suis un peu moins angoissé là, je ne sais, euh... sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Je Je sais pas pourquoi l'angoisse vient et repart. Euh... Je ne sais pas. Je n'ai pas d'explication. Je te remercie bien de cette intervention. Oui, une seule chose à dire, c'est que je suis très content de boire à verre avec vous depuis ce, ce, ce confinement épouvantable. Et je vais vous dire une chose, le Macron, il va prendre cher dimanche. Il va prendre cher à cause du confinement. Ceci étant dit, le plus, le plus important, c'est de pouvoir recommencer à, à discuter, à, à, à échanger et à écouter ces, ces émissions radar qui sont passionnantes. Euh, Fabrice, euh, est-ce que tu penses qu'on a la possibilité de, de faire en sorte que Macron ne soit pas au deuxième tour C'est-à-dire, est-ce qu'on a la possibilité de l'éliminer au premier tour Ça, c'est une bonne question. Malheureusement, malheureusement, je n'ai pas eu mes 500 signatures, ce qui fait que ce sera extrêmement problématique, mais non, mais non, j'ai pas, même pas eu une un parrainage c'est ça qui est dramatique, c'est ça qui est dramatique. Je ne vais pas parler de dictature, je vais pas parler de dictature parce que ce serait, que ce serait exagéré. Mais enfin, c'est quand même dramatique. C'est Qu qu'est-ce que c'est, ce que c'est Qu -ce ah, ben ah ben voilà. Ça, ça c'est le sabotage démocratique que je propose. C'est-à-dire que moi, au deux tours, je vais voter Anita boboni Alors j'ai trois excellentes raisons pour voter pour Mme Annie Tébogruni à cette déchéance festivale 2022. Alors la première, c'est qu'elle n'est pas candidate, donc c'est dans l'esprit de la commune de Paris. Je ne vote pas pour des gens qui se présentent, mais je vote pour des gens dont j'aimerais qu'ils me représentent. Le deuxième point très important, c'est qu'elle n'a pas les cooptations des 500 élus du système, donc c'est quelque chose d'extrêmement positif. Et le troisième point, c'est que c'est mon c'est mon bon plaisir et c'est mon choix régalien et effectivement si le peuple est souverain c'est au peuple de faire de faire ses propres choix et non au système de lui imposer des non-choix. Voilà, donc euh, c'est ce que je voulais dire euh, à ce niveau-là. Merci, merci, juste, juste un mot, juste un mot, juste un mot. C'est quand même qu'il qu faut quand même qu'on s'amuse un petit peu pendant ces élections, et, et, et on a quand même, heureusement on a quand même un clown, on a quand même Jean Lassalle. Alors vous allez dire je suis méchant, non je ne suis pas méchant parce que Jean Lassalle, nous on l'a, on l'a pratiqué dans le temps avec notre ami Pététain, et, et je n'oublie pas que Jean Lassalle c'était un de ceux qui était le plus euh, pro-tunnel à cette époque. Hein Alors sous son air bonhomme, hein, sous son air de, de clown républicain, euh, Jean Lassalle, on a quand même un sérieux contentieux avec lui. Et surtout, je suis très reconnaissant à notre ami Nimo d'avoir fait euh, un petit peu la... la comment dirais-je la, euh, la vérité, d'avoir... Euh, éclairer notre lanterne sur euh, le, camarade, euh, le camarade Mélenchon, Donc, et le, son, son, sa volte-face sur le nucléaire est très sympathique, hein, mais euh, je suis désolé, ça ne nous donne pas le droit euh, de prendre la tête de la nouvelle croisade colos, parce que euh, nous on vote pour les bilans, on ne vote pas pour les promesses. Et bien, je repasse la par parole animaux parce que là j'ai déjà trop parlé. J'en suis à la moitié de, mon, de, ma, de ma pinte. Et si je continue, je vais dire encore plus de bêtises. Alors, concernant Jean Lassalle... Moi je tiens à dire que Jean Lassalle est un député qui fait partie des 30 membres du groupe d'amitié France-Arabie Saoudite à l'Assemblée Nationale et que euh, tout ces, toutes les personnes, enfin tous les députés qui participent de cet de inique groupe au sein de l'Assemblée Nationale sont des, sont des complices de crimes contre l'humanité, étant donné que euh, les, les, enfants, les femmes et les enfants euh, yéménites meurent, meurent de faim euh, grâce à un blocus militaire, et ce blocus militaire n'est rendu que possible que par les excellentes ventes d'armes françaises à cette monarchie euh, confessionnelle euh, euh, absolue. Voilà, donc euh, euh, je vais passer maintenant la parole à, à notre amie euh, Nina Divankevi, il faudra qu'elle parle assez fort parce que il, il, ça passe par le micro. D'accord, oui, oui, est-ce oui. que... Ah, No? d'accord uh, well I don't know much about the subject either. je ne connais pas beaucoup de, sur le sujet mais je, je pense que c'est toujours quelques actualités n'est-ce pas l'actualité de de, de, de de la politique ou de qu'est-ce que je peux dire uh, il y a beaucoup de manipulations, beaucoup de, euh, c'est faux, pour moi, c'est faux choix entre, entre euh, euh, Marine Le Pen et notre président, euh, Le, euh, je, je préside Le Pen à Macron, euh, mais... Euh, je ne sais pas. Euh, aussi, on avait une, une guerre absolument abominable et pas nécessaire entre euh, euh, la Russie et, euh, et Ukraine. Et euh, <coughs> autant que, que Poutine me semble très pathétique avec son, euh, son effort de retourner l'ancienne euh, capitale de la Russie, Kiev. Euh, aussi, ça me semble euh, extrêmement euh, inutile euh, ou, ou, ou, ou ridicule et terrifiant et, et inhumain à a, a amener la guerre. La guerre après tout ça, qu'est-ce qui s'est passé Voilà mes notes. Je cherche mes notes à voir. Euh, J'ai écrit une fois. Euh, bon, peut-être que ce n'est pas... Euh, pas faisable à, à lire tout ça mais c'est Prague Budapest Prague à euh, 89 Budapest Bucarest, Varsovie Belgrade euh, en en Prague quitte en Prague et il dit euh, oh, c'était c'était la version anglaise je ne vais pas vous lire la version anglaise parce que bon voilà la française la version française c'est invasion soviétique euh. Euh, L'invasion soviétique pas tout pu terrible. Dans sa forme la plus explicite à Prague, Bratislava et Budapest. Dans sa forme la plus subtile à Belgrade, Zagreb, Ljubljana. Sur son lit de mort, Lénine a déclaré :« Vous ne devriez pas permettre à Staline d'accéder à mon boulot, mais Staline l'obtint. Puis vient ensuite Kouchov. » qui sauvera néanmoins né la vie à son génitine. Je me souviens de mon père, directeur du Musée national de Belgrade, me disant, ce que tu verras à partir de maintenant, tu ne devras jamais l'oublier, jamais. Il a imposé des billets de banque dans le tube de d'antifrice pendant que nous traversons... La frontière entre la Yougoslavie et l'Italie, à qui Tu ne devras jamais, jamais oublier le ciel turquoise au-dessus de Venise, le vert de peinture de Tintorette, la teinte bleue de Véronèse, les pâles noises de Botticelli. Une fois de retour dans la ville de Belgrade, nous pourrions ne plus jamais les revoir. Le bleu de de ciel, Rouge rouge, gondole, la gouvernance de Staline s'attend sur tous nos pays à l'est ici, et Tito a signé avec lui un sale marché. Nous sommes retournés. saint et sort à Belgrade. Mais papa a perdu son travail, peu après cela. Je quittais le pays, peu après la mort de Tito. Je sais que Milošić a été empoisonné dans ces cellules à la haie et que Zoran Djindjic a été abattu par balle dans son jardin. Maintenant, nous avons les murs de Trump et les drones de Poutine. Néanmoins, je sais que tous les Serbes tchécoslovaques, hongrois, slovaques, roumains, slovins, macédois, polonais, nationaux et internationaux de l'avant-garde résistante sont mes sœurs et frères, aussi longue vie à l'anarchie ainsi que l'esprit de notre éternelle résistance. Lina, lecture, Merci à vous. On va euh, reprendre justement à ce propos, euh, j'aimerais qu'on puisse regarder une, int une intéressante euh, vidéo que vous pouvez euh, retrouver vous aussi. Euh, sur Facebook, donc je vais poser le micro le temps de manipuler mon portable donc cette, cette vidéo c'est pour montrer, je dirais l'hypocrisie euh, des mesures euh, nationales et européennes par rapport à la fédération de Russie c'est-à-dire qu'on nous présente, on, on nous dit euh, qu'on qu est en train de prendre des mesures extrêmement fermes pour faire euh, plier euh, le dictateur euh, Vladimir Poutine et dans la réalité c'est totalement différent et cette vidéo euh, qui est une vidéo sur l'inauguration euh, d'un des plus grands métaniers euh, brise-glace euh, russe euh, qui s'accompagne. Qui, qui s'appelle Christophe de Margerie, en hommage à l'ancien patron de Total Energy, mort dans un accident d'avion à Moscou, après d'ailleurs avoir discuter avec le dictateur vladimir poutine des accords entre total énergie et gazprom et eh bien cette vidéo elle, elle nous éclaire euh, réellement sur euh, ce, ce que ce que sont les gens qui ont le pouvoir euh, qui ne sont pas les pantins euh, comme le petit cron euh, ou comme biden euh, qui, qui nous sont présentés euh, par les médias, mais plutôt les choix faits par euh, de grands groupes euh, industriels. Donc là, je suis en train de... de voilà, je l'ai ici. Donc, on va essayer de mettre ça assez fort pour que vous entendiez. Et tu me dis, droite-gauche, c'est parti. Donc voilà, on a, on a là euh, réellement ce qui est en train de se produire, c'est-à-dire que le groupe Total Energy euh, ne, ne remet nullement en question euh, ses accords avec euh, Gazprom. Et il faut comprendre qu'en 25 ans, en moins de 25 ans, Vladimir Poutine euh, a réussi à tuer des centaines de citoyens russes. À Moscou dans les attentats de 1999, a relancé une guerre en Tchétchénie alors que le vainqueur de la première guerre de Tchétchénie, le général Lebed, était mort dans un accident d'hélicoptère biturbine, le seul accident d'hélicoptère biturbine au monde mortel. Voilà, on va le dire ça comme ça pour passer à autre chose, euh, de la même manière que l'avion de Christophe Margerie a percuté euh, sur euh, l'aéroport de Moscou, son avion privé, a percuté un, un, un véhicule d'entretien et, et euh, on n'a pas été tellement plus loin, un petit peu comme après euh, la perte du cours euh, on n'a pas cherché à comprendre les tenants et les aboutissants, un petit peu aussi comme le cadre de la Covid-19, parce que jusqu'à présent, euh, à part un imbécile, personne ne connaît les origines de cette pandémie, personne pas plus moi que quelqu'un d'autre, donc c'est très... C'est int... la chauve-souris qui est dans le coup. Alors oui, la chauve-souris, elle est dans le coup à l'origine, mais je, quand je lis un PDF d'un chercheur français en virologie, qui est extrêmement intéressant, il nous explique qu'il y a eu déjà par le passé euh, des dizaines, une dizaine de chercheurs qui sont morts, justement de ces chercheurs qui, avec un masque et des gants, vont gratter les fientes de chauve-souris dans les grottes asiatiques pour justement récupérer des coronavirus pour pouvoir ensuite les étudier et les manipuler. Donc, on voit bien... Et... Alors, moi, ce que je peux te dire, c'est que de toute façon, euh, manipuler des virus ou des bactéries euh, qui, peuvent, qui sont potentiellement pathogènes pour l'homme, Voir les manipulants en laboratoire pour, pour augmenter et pour s'assurer euh, du fait qu'ils sont pathogènes pour l'espèce humaine, euh, c'est un crime euh, contre l'humanité et contre la nature, mais que euh, depuis 2019 et le début de cette pandémie, qu'a été quand même euh, une opportunité, parce que souvenons-nous, en, en décembre 2019, euh, et je fais appel même à Fabrice en décembre 2019, on était sur la place de la République et, et au niveau national, on était sur le chemin de la grève générale interprofessionnelle. Et celle-là, elle gênait l'ensemble de la classe politique, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Eux, ils n'avaient qu'un but, c'était l'impasse 2022 euh, des déchéances pestilentielles et la réélection d'un nouveau monarque euh, voilà, qui va pouvoir euh, gouverner avec sa cour d'affairiste euh, par... Euh, par décret et par ordonnance, et décider euh, de qui va rester assigné sanitairement à résidence, euh, voilà et donc de, de faire la pluie et le beau temps, et de jouer avec nos santé parce que moi je n'oublie pas, je n'oublierai jamais, comment au début de cette pandémie, on a expliqué aux Français que les masques ne servaient strictement à rien, et moi je vais vous passer la vidéo d'un expatrié alsacien, qui était expatrié à Hong Kong, en mars, mars, 2000, de, de mars 2020, ce monsieur nous raconte et je vais le laisser parler. C'est, c'est, ça va être beaucoup plus parlant que toute autre chose. Donc, je reviens. Il faut que je remette mes lunettes parce que je ne suis plus tout jeune. Voilà. De moins en moins. De moins en moins. Tous. Tous les jours qui passent, je suis de moins en moins jeune. Donc, je, je recherche la. la vidéo. Je vais retrouver. Je vais me remettre comme ça parce que j'en vois plus à la fois. Voilà. Donc, je vais retrouver cette vidéo. Il voilà. faut dire que Roger n'est pas né avec cette technologie. Non, effectivement. Non, et puis je te jure que j'ai de plus en plus de je J'ai pas encore fait refaire mes, mes lunettes et, et j'en ai vraiment besoin. Ah, ah je, je, Elle est, elle est peut-être ailleurs. Attendez. Je vais revenir. Ouais, ça, c'est... Ah oui, là, c'est pour ça. Voilà. Je, je vais revenir dans... Les fichiers. Ah, Sinon, à propos du virus, ah, on voilà, propos voilà, je, je ou tu Voilà, donc euh, il ne faut pas oublier que ce mot d'ordre « le masque ne sert à rien » avait été donné parce que l'État français avait brûlé plus de 600 millions de masques et n'en avait racheté que 100 millions. Donc euh, effectivement, il était assez difficile de mettre à disposition des masques dont on ne disposait plus. Mais par contre pendant la crise de la Covid, les trains entre la Chine et l'Allemagne, les containers qui arrivaient par voie par de chemin de fer, ont continué à arriver, parce que c'est comme ça que nous sont arrivés la majorité des masques, du gel hydroalcoolique, et même, et même de la chloroquine, des 70 kilos de chloroquine qu'a acheté l'armée française, le ministère de la Défense, et qui ont permis de guérir les 2181 marins qui avaient été atteint par la COVID-19. Voilà, donc euh, on en avait parlé d'ailleurs dans nos émissions Radar. Donc ce qui est important aujourd'hui, c'est de, de justement informer, c'est-à-dire faire en sorte de combattre cette amnésie euh, euh, préfabriquée par euh, les médias. Euh, il s'agit de faire table rase, d'oublier le passé, on est un petit peu comme dans les régimes soviétiques, euh, des gens disparaissent de la photo euh, des livres euh, disparaissent des étagères euh, des noms sont rayés euh, euh, dans la science, dans la littérature euh, et, et, et sans, sans, sans qu'il y ait réellement d'explication c'est à dire que euh, la meilleure des censures reste l'omission et aujourd'hui c'est l'omission de radio c'est l'omission télévisée et les, les gens disparaissent. Et pour faire disparaître, eh c'est simple, il faut substituer. Et c'est pour ça que tous ces non-choix, toutes ces personnes que l'on voit, euh, euh, même le poutou qui est euh, ni nouveau ni anticapitaliste, mais qui est un nationaliste, pour preuve, c'est que Besancenot et lui-même, à chaque fois qu'il parle de l'Amérique centrale ou de l'Amérique du Sud, emploie le terme d'Amérique latine, ce qui prouve leur mépris total pour tous les peuples premiers du continent américain. Voilà, donc on est aujourd'hui dans des, des partis français, nationalistes, qui se prétendent anticapitalistes, écosocialistes, verts, qui sont tous là pour s'insérer à l'intérieur d'un système qu'il ne conteste pas. Et c'est pour ça que la chose la plus importante à retenir de ces cinq terribles années, c'est qu'en 2019, quand la dynamique était là pour la grève, parce que la grève était là, hein, euh, et bien, d'ailleurs à Hong Kong aussi, hein, avant que le, le pouvoir chinois mette un grand tour, un grand tour de, de vice, et bien... Euh, D'ailleurs, c'est pour ça qu'en Chine, quand ils manifestaient, ils portaient des parapluies pour éviter la reconnaissance faciale, chose qu'on sera certainement obligé de faire dans les manifestations qui auront lieu après les déchéances pestilentielles, parce qu'après les déchéances pestilentielles, toutes les lois iniques, la reconnaissance faciale, euh, le fait, oh, abomination de, de filmer les forces de l'ordre, et, et donc d'avoir des preuves de cette violence policière qui n'existe pas, eh bien tout ça va, va, va refaire surface, parce qu'il faudra combattre ce terrorisme intérieur, euh, tous ces gens, tous ces islamo-gauchistes, tous ces gens qui sont à la, à la solde de l'étranger. Et quand on voit dans un système de propagande qu'on interdit des chaînes de propagande, parce que moi j'ai jamais eu aucune sympathie pour Russia Today que j'appelais Télé-Poutine, et eh bien quand même, il est symptomatique lorsque l'on interdit une chaîne de propagande, c'est symptomatique d'un régime de propagande, parce que si on fait confiance à l'esprit critique des gens et moi je fais confiance à l'esprit critique des gens parce que je suis contre l'infantilisation et eh bien j'estime que tous les points de vue peuvent s'exprimer, même les pires, surtout les pires, parce que ça permet de comprendre qui est qui. Moi, je me souviens, pendant le mouvement des gilets jaunes, sur Russia Today, on voyait les queues de gens qui pour acheter leur pain à Paris, et on se rendait compte qu'il y avait une disette que les gens mouraient de faim à Paris. Voilà, maintenant on sait ce qu'est Russia Today. Donc pourquoi l'interdire Et actuellement, il y a au contraire une chaîne qui est financée par la République populaire de Chine, et qu'il faut voir, que vous trouvez sur Youtube, et là, vous, vous trouvez des choses assez abominables, euh, comme quoi les États-Unis en ce moment auraient acheté pour plus de 43 milliards de dollars de pétrole euh, la Fédération de Russie, euh, enfin, euh, des choses que ne peut plus euh, euh, publier Russia Today. Donc, on se rend compte que euh, les gens qui sont en train de, de contraindre la, les populations ouïghours, c'est-à-dire les populations turcophones, de la République populaire de Chine au travail forcé, euh, les gens qui produisent le meilleur coton bio et surtout le moins cher de la planète, et eh bien ces gens-là, eux, ont médias ont média ouverts. Euh, et moi je le dis aujourd'hui, réellement, si on, veut, si on veut faire quelque chose pour les Ukrainiens, et eh bien il faut faire la même chose que pour les Yéménites, il faut faire la même chose que pour les Russes, il faut faire la, la, la même chose que pour les Congolais, il faut faire la même chose que pour tous ces peuples qui sont asservis, et bien il faut insister sur le fait de développer le solaire thermique. Pourquoi Total Énergie est le leader national français du photovoltaïque. Et on entretient dans les médias la confusion de solaire, photoélectricité solaire, énergie électrique, alors que le gisement solaire est avant tout thermique. Et aujourd'hui, si on veut retirer notre dépendance aux produits pétroliers et au gaz, donc notre dépendance notamment à la joyeuse démocratie de la Fédération de Russie, eh bien en développant le solaire thermique, en moins de trois ans, on va créer, euh, je ne vais pas dire des emplois, parce que l'idée n'est pas de créer des emplois, mais des activités euh, euh, sociales et économiques locales, et on va se permettre d'économiser 70% d'énergie fossile. Donc je vous laisse imaginer déjà au niveau du bilan carbone l'aspect positif de la chose, mais aussi ça nous permettra effectivement de faire un bras d'honneur à la Fédération de Russie, mais aussi à l'État d'Israël qui exploite le gisement Léviathan, et ce gisement léviathan, eh bien une partie se trouve en face de la bande de Gaza, et c'est l'ancien gisement Gaza-Marine qui a valu à un certain Yasser Arafat euh, d'être empoisonné au polonium 210, qui semble être une pratique quand même euh, de la grande démocratie de fédération de Russie, comme quoi effectivement le gaz concurrentiel n'est jamais bon. Donc voilà, il faut comprendre que les peuples, leurs linceuls ce sont les drapeaux, leurs bourreaux ce sont les états-nations, et les transnationales et qu'aujourd'hui euh, notre émancipation ne peut passer que par nos décisions personnelles et individuelles, nos choix de vie et surtout ne pas rentrer dans, dans cette aigreur politique euh, qui est, que véhicule tous les nationalismes, ce renfermement sur soi. Aujourd'hui il faut aller vers le peuple russe car c'est le peuple russe qui a besoin euh, d'échange de, de, d'amitié, il a besoin de notre soutien pour se débarrasser euh, du cafard Vladimir Poutine voilà, et si pareillement on peut aider punaise de lit Vladimir Poutine et si pareillement on peut aider le peuple américain de se débarrasser euh, de leur actuelle punaise de lit et si on peut permettre à tous les peuples de se débarrasser de leur gouvernement parce que vous remarquerez dans la nature, il y a des cycles et ces cycles-là n'ont pas besoin de gouvernement. C'est-à-dire que quand les jours rallongent, les fleurs arrivent et les fleurs donneront des fruits. Et donc, je crois qu'on doit revenir à quelque chose de naturel, c'est-à-dire euh, ne plus attendre quoi que ce soit de bon des gouvernements, ne plus croire à la terrible fable des bons chefs, parce que le bon chef cache le mauvais chef, il n'y a pas de bon chef. Et donc c'est ça, le, le vrai fond du problème, c'est un problème d'éducation. Aujourd'hui, non, mais d'éducation, mais pas nationale, mais pas nationale, Pierre. Vrai dit. Alors oui, alors il est riche. Non, non, non. Alors l'éducation, là, non. non. Déjà vouloir éduquer, c'est déjà. On est déjà dans le bien, le mal, le bon, le mauvais, le, le gentil chef, le bon chef. Non, l'éducation, faut, faut arrêter. Les gens n'ont pas. C'est-à-dire l'éducation, ça se fait comme l'amour, ça se fait. Si c'est partagé, ça se fait soi-même. Il n'y a pas besoin d'éducateurs. C'est quelque chose de l'ordre du miracle. Voilà, on est éduqué parce qu'on est ensemble, parce qu'on est bien, que ce crée un consensus, que ça crée des bonnes vibrations. Mais dès qu'on essaye de mettre une norme d'horaire, comme, comme je peux faire moi, voilà, c'est terrible cette histoire d'horaire, ben on rentre dans, dans un truc enfermant de, de, de folie. Non, non, l'éducation, il faut oublier il n'y a, a pas à éduquer, non non, éduquer c'est déjà mettre le doigt dans l'engrenage de, de quelque chose, d'une norme, de, de quelque chose qui serait relatif alors un ami, un ancien très proche du parti communiste l'autre jour, et je continuerai là-dessus, m'a demandé si je voyais une différence entre le rêve et le fantasme, ce qui m'a vraiment laissé baba puisqu'il m'a dit par rapport à l'éducation, par exemple que le rêve c'est se projeter dans une réalité qui existe, quelque chose, le fantasme c'est être hors alors là je n'ai pas trop compris mais voilà, voilà. Alors, c'est vrai que c'est un ancien stalinien qui m'a dit ça, mais c'est peut-être pas inintéressant qu'on dise ça. Alors, peut-être qu'il faut que je réfléchisse à ça. Peut-être qu'à l'éducation, oui. Réfléchir au niveau de l'éducation, qui des conseils, car nous avons encore plus en plus besoin de vraie éducation et pas des mensonges. D'accord, une vraie éducation. Bon, ben, je je vais réfléchir. Merci de cette position, euh, on peut dire, assez fractionnelle d'organisation. Voilà. Moi j'aimerais euh, passer l'esquimau à Marc, parce que Marc il est, il est coincé derrière son appareil. C'est euh, pas vrai là, je suis le bon. Euh, oui, mais, oui, mais c'est tellement rare, et, et moi j'aimerais avoir euh, ton sentiment euh, par rapport à ces déchances pestilentielles, euh, ton point de vue, euh, exprimé avec tes mots, voilà. Ben, moi, je vais participer à ça, c'est-à-dire que je suis pour euh, ne... ce choix-là. Donc, euh, à vous de voir ce que vous voulez. Je pense que l'important, c'est de participer. Après, chacun fait comme il peut. Je préfère présenter cette personne-là que n'importe quelle autre. Donc, ça, c'est mon choix. Respectez-le. Et donc, par rapport à Virginie, justement, par rapport à l'Agnante, elle-même, elle est, euh, je ne vais pas dire, elle n'est pas désespérée, mais euh, elle est dans une, dans une dynamique de l'anarchie, donc elle a fort bien compris qu'aucun état-major euh, politique ou syndical n'était réellement euh, engagé dans ce combat contre l'Amiante, de la même manière que tous les états-majors politiques et syndicaux sont pour Paris 2024. C'est-à-dire que dans cette campagne pestilentielle, à aucun moment on voit une contestation et en disant, on ne veut plus de ce monde de la compétition imposée, euh, soi-disant du meilleur, plus haut, plus vite, plus fort. On veut au contraire un monde de, de solidarité, un monde de sororité, un monde de fraternité. Et, et, et donc c'est la négation même de ce que sont les Jeux Olympiques. De toute façon, depuis le début, dès qu'il y a la moindre contestation, voire opposition, elle est cataloguée de terroriste. Donc euh, le la meilleure chose qu'on a à faire c'est de proposer euh, une, une alternative à tout ça. On ne veut plus de ce système-là. On ne veut plus de ce monde-là. Maintenant, euh, comment peut-on faire Alors, comment peut-on faire Est-ce que, est que tu, tu penses, Bruno, toi, que, quelle est ta réflexion par rapport à, à tout ça mais, mais Moi, tu sais que je ne pense pas grand-chose. Euh, surtout, euh, après cette déchéance pestilentielle. Euh, il faudrait peut-être que, que certains, ceux qui veulent par exemple changer le système, euh, ben, fassent un pas en avant peut-être. C'était comme De Gaulle, on est, en, on est au bord du gouffre, il faut faire un grand pas en avant. Voilà, mais <rire> je ne suis pas De Gaulle. Hein. Voilà, mais alors, mais, en fin de compte, le parti d'en rire, euh, c'est peut-être ce qui nous réunit. Oui, euh, un... mais, mais je ne suis pas de Gaulle. Hein. Euh, Quoique, bon, ce monsieur devait avoir des qualités, mais je ne suis pas de Gaulle. Euh, tu es d'accord euh, es... C'est vrai que tu n'es pas très ressemblant à De Gaulle. Mais, mais quand on te voit de loin, on ne sait pas. Donc voilà. Ah, on ne sait pas. Alors, je moi... dirais qu'on ne sait pas. Moi, ce que je... Euh, J'aimerais bien dire alors, ah, oui. je vais. Non, non, on peut, on, peut, on peut rester sur toi, je pense que je parle ah, suffisamment fort. c'est mon tour. Suffisamment fort. Non, moi, moi, je, je veux... t'avais posé une question tout à l'heure, tu n'as pas répondu. Ah bah, vas-y, repose Est-ce que moi. tu es toujours non vacciné ou pas Ah bah, allons-y. Donc, je vais, je, vais, je vais répondre très facilement à cette question. Alors oui, je suis toujours euh, non vacciné. Oui, c'est une démarche volontaire, oui, j'espère que l'on va conserver ce groupe témoin, parce que dans toute expérience, vu qu'il s'agit quand même de vaccins expérimentaux qui n'ont autorisation provisoire que jusqu'en 2023, dans toute expérience, il faut garder un, un groupe euh, témoin, et je, donc je fais partie de ce groupe témoin de, de personnes qui ne se sont jamais fait injecter des liposomes contenant de, de l'ARN. Voilà, et donc... On arrive au terme de cette émission Radar numéro 130. Euh, voilà. Et, et dis, disons-le avec le, le sourire, 5 euh, en ferme, euh, ce n'est pas uniquement par rapport à 2017, mais ce sera aussi par rapport à 2022, quel que soit le résultat de ces déchéances pestilentielles. Et donc, je vais vous donner rendez-vous pour le jeudi 5 mai 2022, en direct de 19h à 20h pour notre 131e émission radar. Elle sera intitulée Troisième tour interprofessionnel reconductible et elle sera sous-titrée Fais ce qui te plaît. Et oui, au joli mois de mai on ne peut faire que ce qui nous plaît. Et voilà, et je vous donne donc rendez-vous dans un mois, vu que nos émissions sont dorénavant euh, mensuelles, et je vais faire taire mon portable qui se, met, qui, se, qui se met à sonner, voilà. Et je vous dis à toutes et à tous, et eh bien au mois de mai, au premier jeudi de mai. Au revoir. A dans un mois.